Yo tout le monde, c'est Tipsyron et, et nous sommes de retour sur Fallout 4. J'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu es à la pêche, comme d'habitude. Et donc là, on est avec nos petits poteaux rebelles, et on est en route vers Sanctuary. Même si je sais pas trop ce qu'ils espèrent y trouver. Alors, je pourrais très bien descendre de mon armure, hein, mais euh, je vais plutôt la garder pour essayer de... Oh putain, comment il recharge Je vais plutôt la garder pour essayer de la ramener à Sanctuary, et de la mettre dans un, dans un truc d'armure, ou même au garage... Histoire de pouvoir après euh, l'avoir euh, un peu là où j'ai envie et pouvoir y toucher un petit peu. Allez, on peut pas se bouger un peu là, non Vous êtes lent les mecs, vous êtes lent Il n'y a que le chien qui suit correctement, lui c'est un vrai bonhomme. Bon c'est un peu dommage de quitter la ville aussi tôt pour tout vous avouer mais euh, j'ai fait un petit tour rapidement et j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire vu que toutes les maisons sont fermées. Je peux pas dire que ce furoncle purulent sur la gueule du Commonwealth va me manquer. Euh, sans vouloir vous vexer, si vous êtes du coin... Mmh. Mmh. On va où, Marcy T'inquiète pas, June. Reste avec moi, tout ira bien. D'accord. C'est qu'aucun d'entre nous ne sortirait vivant de ce musée. Eh bah ben si. C'est vraiment stylé par contre les gouttes de pluie sur, euh, sur la visière. J'espère que cette pluie va bientôt s'arrêter. C'est assez bien fait. Excusez-moi. Il va y avoir des trucs à récupérer là-dedans. allons d'abord à Sanctuary. On ne doit plus être loin. On ne peut pas s'arrêter Euh si si si tu vas t'arrêter parce que je te le demande Parce que j'ai déposé mon armure ici Je pense que c'est un bon petit endroit Plutôt que de la mettre à Sanctuary on va la mettre là On peut pas la mettre la ah merde comment ça se fait transfert Non je peux pas mettre mon armure la bah merde <rire> J'ai lu <le> Michael Bay <rire> J'ai lu SSG Michael Bay Oula Bon bah du coup euh bah on va les suivre hein. On verra où mettre notre armure un peu plus tard parce que j'ai pas envie de la lâcher n'importe où dans la nature ce serait con quand même Mince C'est le monument dédié aux premiers miliciens. Je savais qu'il était dans les environs plus Ça veut dire que ça c'est Old North Bridge, le pont où les premiers coups de feu de la révolution américaine ont été tirés. Ah ouais C'est le meilleur présage que j'ai eu depuis qu'on a quitté Quincy. J'aimerais que boss. plus de gens puissent mais voir ça, qu'ils se souviennent Tant de ce qui est important. D'accord. Donc c'est un lieu historique hein, apparemment. Ça m'a plus l'air d'un vieux pont en bois tout défoncé Que d'un lieu historique euh, national. Mais bon. Vu qu'ils sont lents, on va jouer avec le chien. Écoutez. Hey. Attendez là. Non mais non. Je veux juste lui parler. Ça va, mon vieux. Renvoyé. Ah oh non, mais non, tout. Alors, mon grand, tu connais des tours Oh, c'est bien. Oh, il est mignon, il est mignon, le petit chien. Il sait faire le beau. Super, super. Ça nous avance bien ouais, dans l'aventure, ça. C'est une idée de venir avec nous. J'aurais dû écouter ma mère fidèle au début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. La droguer là On pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, bah pourquoi pas, écoute. Hein. J'habitais oui, ici. Ça me plaisait de vivre ici mon armure, elle salle, est pas très seule quand même pour l'instant. Que... Elle fait un peu maigre. Hein. Il y a 200 ans. Bah, je le raconte ou pas on bah, va bah, essayer de lui expliquer quand même. Ici, il y a plus de 200 ans. Je me suis fait cryogéniser, je Et il, il éclate de rire, il se fout de ma je gueule. Il y a pas Merde, comme une vieille goule d'avant la guerre. Il me qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogémisisé avec vous oui juste mon fils quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever je suis toujours enemploi à rire je suis désolé j'espère que vous le retrouverez ouais, j'espère que si je peux vous aider je pourrais enfin, éclater la gueule de enfin, ces bâtards soyez là et j'espère que ça ne vous dérange pas mais <rire> aucune réponse un service à vous demander est par une colonie qui a besoin d'aide ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. T'inquiète bro, que j'ai beaucoup à faire ici. T'inquiète négro. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie Mais non, je vais le faire. Sarcastique, on va faire. Ah super. J'attendais justement l'occasion d'aller sauver d'autres gens sans défense. Ce n'est pas qu'ils sont sans défense. Ils ont juste besoin qu'on leur donne un coup de main de temps en temps. Succès déverrouillé. Ça, des miliciens. Allez si vous levez la de main ici, adressez-vous à Sturgess. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Ok, donc du coup on va pouvoir refaire un peu le quartier je pense avec les établis. Et euh, on va s'y mettre tout de suite. Hein. Pourquoi attendre Vous avez un instant. Je voulais vous remercier de nous avoir aidés à Concorde. Si seulement on avait pu vous rencontrer oh, plus tôt. Toi, t'as une seule tête toi. De rien de loin, pas vrai? Vous n'avez pas idée? En oh, l'espace de quelques mois, on a tout perdu. Mon fils, il. Il est mort. C'est. terrible. Aucun parent ne devrait vivre la mort de son enfant. Non. Jamais. C'est lui qui dit ça. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais pu en faire plus pour lui. Enfin. Merci encore. Allez, arrête de rager et au boulot. En fait. Jen Lang. Je savais que vous nous rejoindriez ici. Quelque chose vous lie à cet endroit. Sarcastique. Elle... Que mon énergie est de couleur bleue. <rire> Foutage de gueule. L'humour est une bonne thérapie. Parce que ce monde n'est pas le vôtre, n'est-ce pas J'ai vu le moment où vous avez quitté votre glacière. La vision peut vous aider. Elle apporte toujours... Elle a vraiment des visions elle, mais elle est flippante. Hein. Apportez-moi un peu de jet, et je verrai ce qu'elle cherche à vous dire. Allez, apporte-moi de la coke et je te ferai une autre vision. Plus de drogue. Non, vous êtes une toxico. Vous avez besoin d'aide. Oh, ça ne va pas recommencer. Écoutez, je suis vieille, bien plus que vous ne croyez. J'ai juste envie de crever si en me droguant. Ces drogues venaient à me tuer, ce n'est pas comme si je n'avais pas fait mon temps. On n'aurait jamais pu aller aussi loin sans la vision. Ouais, donc les drogues lui donnent la de la aussi. vision. Bah, dans ce cas-là, je veux bien t'en apporter, ouais. Même si pour l'instant, tu me dis je rien d'utile. Ah Qu'est-ce qu'on a là Des options rouges. La menacer pour qu'elle arrête, la personne n'est Une autre manière, ouais. Oh, et vas-y, j'ai que ça à foutre. Une belle jeune fille qui avait un pouvoir sortant de l'ordinaire. Tel le pouvoir de sa belle. Qui s'en bat les couilles Qui, qui s'en bat les couilles d'ici Ok, donc son mari est mort. Euh, voilà, persuadé d'arrêter. Si ça, ça, ça va nous la faire peine, XP. Putain, mon est vraiment moche pour l'instant, hein, pour l'améliorer. L'échec. ah, ta race un peu la paix, Ouais, c'est ça, ouais, tu sais quoi Va te droguer dans ton coin, j'ai d'autres trucs à foutre. Alors, on va essayer de retrouver l'établi, il me semble que c'était là. C'est là. Ah bah, ça taffe déjà, tu vois le chinois, il a l'habitude, il taffe. Pas, mais... pas de blague raciste ici, pardon. Ah Si, je peux stocker l'armée en fait. Non. Ah, mais ça me fait chier. Attendez. Est-ce que je peux mettre ça ici Oui j'ai l'impression que oui Dis moi que ça marche Ah ça marche pas du tout hein. Je comprends pas comment faire avec l'armure Bon bah écoutez on va remettre tout ça Alors ça il faut les réparer pour les remettre Bon bah on va laisser l'armure là pour l'instant C'est assez handicapant par contre j'ai trop de poids Comment ça se fait Ah faut que je vire des trucs Voilà, j'ai stocké tout le bric-à-brac. Ah oui, putain, ça enlève pas mal de points. Hein. Mine de rien, euh, j'avais plein de merde. Et donc d'après ce que j'ai compris, on stocke tout notre bric-à-brac dans les ateliers. Et quand on construit un objet, automatiquement, ça pioche dans notre bric-à-brac pour, euh, pour euh, avoir des matériaux. Donc faut surtout pas mettre d'armes ou d'armures à, à droite. Ce que parce que sinon, ça nous utilise les armes et les armures, ça les recycle et donc ça les détruit. Alors du coup, euh, on va essayer d'améliorer 2-3 armes rapidement. Hop là, on fabrique ça. On se fait un petit viseur. Donc on va l'utiliser plutôt euh, comme arme à longue distance, hein, je pense. Trois recharges maximum au lieu de 2. Allez, on fait ça aussi. Et donc petit à petit, les, notre arme, de manière visuelle, elle, elle change, elle s'améliore. Ah, regardez, là, là je peux la transformer complètement. Là. Bon après, j'ai pas assez de matériaux. On peut se battre avec un... Une queue de billard, ça c'est assez génial dans les Fallout. Ça c'est de la merde. Euh, le couteau. Oh, le minigun. Ah bah bien sûr, faut améliorer le minigun. Viseur d'artilleur. C'est quoi ça Un petit viseur. Ouais, bah il était, il était un peu pourri je crois, le viseur du minigun. Ah oh, la vache. Ça, ça coûte cher hein, par contre. Vas-y, on le fait. Ok on n'est pas trop mal, en plus ça nous fait XP. C'est pas mal. Maintenant on va voir un peu les bâtiments. Ah stylé On a toutes les statistiques de la base en haut, le nombre de colons, les vivres, l'eau, l'énergie, la défense, les lits et le bonheur. Et la taille aussi. Ça ressemble un peu à Fallout Shelter l'application, je sais pas si vous connaissez. Qui est très sympa. Je sais pas du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a un truc déjà pour, tu pour supprimer tout ce qui est vieux là Ce serait bien. Je sais pas, on va essayer de mettre un truc pas cher. Genre, on va essayer de. De mettre, euh, je sais pas, un banc. Ok, j'ai fabriqué une chaise. Maintenant, comment je la mets Ah, maintenir L. Left Alt. Pour voir le menu de l'atelier Ah voilà comment on fait pour gérer la maison Pourquoi je peux pas avancer Ah merde j'ai un bug je peux pas avancer quand je suis en atelier Ah faut que je modifie mes touches là. Bon, on va se démerder comme ça euh, Alors du coup Hop là On va virer toutes les merdes Attendez deux secondes Écoutez, je comprends pas pourquoi je peux pas avancer, c'est un bug. Bref. Euh, alors, on va recycler tout ça. Ah, quoique. Quoi. Ah non, je pourrais simplement la remettre debout. Je la déplace avec ça. Est-ce que je peux la tourner Ouais, je peux la tourner. Et clic gauche dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal, hein. Genre, on va la mettre là. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Ça, on va le remettre debout. Ça, on va le recycler, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, je suis obligé d'entrer rentrer à reculons, c'est insupportable. Ça, je peux pas le déplacer par contre. On va recycler, on va faire du neuf. Hein. Tout ça, c'est juste dégueulasse. Voilà, on recycle tout ça. Alors, il faut que j'installe des défenses, des lits, de quoi les rendre heureux, de quoi faire de la bouffe, et de l'eau, et de l'énergie aussi. Ouais bon, il y, y a du boulot quoi, en gros, il y a du boulot. On va commencer par faire une chambre, lit. On va mettre un lit assez propre, on va pas leur mettre un truc dégueu, d'accord, il y a que des trucs dégueux, en fait. Pourquoi je peux pas fabriquer Nécessite Ah, c'est quoi ça Merde, il y a une compétence que j'ai pas pour mettre des lits. Ah ça, c'est très embêtant. Ok, alors on va commencer par le problème de l'eau. Alors, comment on met de l'eau Ressources, eau. Pompe à eau. J'ai de quoi la faire, je la fais. Non, j'ai pas de quoi la faire. Pourquoi j'ai pas de quoi la faire Ah si, pardon. J'ai de quoi la faire. Euh, où est-ce qu'on va la mettre On va la mettre là. Hop là. Ça, c'est fait. Donc là maintenant, on a 3 dos. Comme vous voyez, mais c'est toujours en rouge, donc c'est embêtant. Alors, pour de la bouffe. Ah, on peut mettre des plantations, etc. Ah, c'est génial. C'est génial. Mais euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça Nourriture. What Ah non, pardon. Euh, nécessite... Ah, il manque toujours une compétence, quoi, en gros. Alors, vous savez quoi Je vais essayer de trouver quelle compétence il me manque, parce que ça m'embête. Ah, bah d'ailleurs, il faut qu'on passe à un niveau. Hein. J'ai oublié, on a le vel-up. Alors Vous trouvez davantage de capsules dans les contenants. On va peut-être prendre ça. On va prendre ça. Hop là. Alors je sais pas ce qui nous manque. Hein. J'essaierai de comprendre plus tard, pour l'instant je sais pas. Ça va, tranquille, la forme. Vous revoir, que vous avez à de, à de nouveaux amis. Putain, J'ai des, des amis si si en dégueulasse pour l'instant. Hein. Ah. j'ai si déjà mon petit lien, j'écoute. Mais pourquoi pas, vas-y. Oui, bien sûr. Ah, un petit follower. Euh, Envoyé. Ah, d'accord. Donc je peux pas prendre les deux. Annuler. Je garde mon. Oh quoi. Ok, donc le chien il va rester à Sanctuary et je vais prendre le robot avec moi histoire d'essayer un petit peu Code Wars ou tolère. <rire> Sérieusement, c'est moi qui le tolère déjà. Alors il est où le mec à qui je devais parler ah voilà, donc on a toujours ce système avec les quêtes principales là, et toutes les petites quêtes dans divers. C'est quoi la première à... C'est quoi cette quête Ça devrait être celle-là. En tout cas, on va se bouger un peu et on va, euh, on va faire des quêtes parce que là on fait pas grand-chose. Ah, tu te retournes quand je te parle déjà Tu me regardes quand je te parle déjà Qu'est-ce que et je peux quel faire J'en d'aide, vous avez besoin. Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Eh oui, mais je peux pas. Ouais. Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Merci bien. Pour l'instant, le principal c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Cautzbourg ça les aimer. Ces <rire> maisons ont encore l'air solides. Ah, c'est ces stylé. Là-bas, vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque les chose. Mes décisions et mes actions influent sur les sentiments de mon follower aptitude spéciale en augmentant les relations avec les compagnons putain c'est super tout ça c'est super c'est vachement bien foutu franchement ils ont rajouté énormément de trucs qu'on n'avait jamais vu hein. alors construisez des lits bah écoutez je vais essayer mais euh... mais tout à l'heure je pouvais pas nécessite c'est quoi ça bah ça nécessite rien je peux en faire un pourquoi il m'emmerde On va le mettre là. Hop là Ah il faut que j'en fasse. Ah, il faut que j'en fasse plein. Ok donc vous savez quoi On va en mettre deux dans cette maison. Et un autre dans une autre maison je pense. Ok, cette maison c'est fait, on a deux lits, maintenant on va aller voir autre part, j'espère qu'on peut fabriquer dans les autres maisons aussi. Genre est-ce que là... Ah ouais mais genre c'est vraiment dans toute la ville en fait que je peux construire, je crois. Putain je peux construire absolument dans toute la ville C'est énorme Genre là dans la rue je peux installer un, une barricade, des tourelles, système de défense, des circuits électriques, euh, des petits lits, des petits fauteuils. C'est super, c'est dans toute la ville qu'on peut fabriquer des trucs. Il va y avoir énormément de possibilités, je pense. Là, il va y avoir énormément de trucs à faire. Non, ça, c'est une salle de bain. Donc, ça, c'est mon, mon ancienne maison. Hein. Ouais Voilà, là, c'est où il y avait mon gamin. Donc, ça, c'est chez moi. Alors, on va essayer de faire un truc à peu près, à peu près euh, potable. Déjà, on va gérter ça. Euh, ensuite, on va... faire un lit... Euh un lit pas mal, genre, euh, genre ça, enfin on dirait plutôt un lit d'hôpital, mais bon, merde. En plus c'est super bien fait le système pour, euh, pour déplacer les objets et, et les placer tout court d'ailleurs. Euh, non, là on va mettre qu'un lit parce que je veux pas qu'il y ait des gitans qui viennent dormir chez moi. Faut pas exagérer non plus. On va aller voir dans cette maison. Voilà, on va mettre un lit ici. C'est très bien. Ils vont s'en contenter. Stocker lit dans l'atelier. Merde, j'en ai fabriqué un. Ah, oh, putain, je misclic, mais je misclic comme un porc. Ah, C'est là qu'on avait massacré des mouches et encore les cadavres. Il y a moyen de recycler le cadavre ou pas Quand même pas. Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Ok, maintenant on va aller dans une dernière maison. Putain, mais même les barrières, tout quoi, genre vraiment tout. Ah voilà, là on, a, on voit les limites du truc. On va laisser les vieilles carcasses, hein. je trouve ça stylé pour l'instant. Et du coup on va tester, euh, on va mettre un lit de vous savez quoi. Hop là, sur le sol. Et du coup on a terminé notre mission. Et tout le monde peut dormir, tout le monde est content. Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Oui bah c'est clair. maintenant, que... c'est une source d'eau propre. Euh, J'en ai déjà mis. Euh... Je m'en occupe. Ce ne sera pas long. Parfait. Encore merci. Alors, on va encore rajouter un truc d'eau. Alors. Ah oui, donc les autres, il leur faut de l'électricité par contre pour fonctionner. Non, vous savez quoi On va pas se faire chier on va rajouter une fontaine. Genre, ici, ce sera très bien. Voilà. Donc on a de l'eau. On va tester un peu euh, ce qu'on met. Ça sert à rien si on s'en sert pas. D'accord, donc en fait, je bois de l'eau jusqu'à ce que mes soient au max, quoi si j'ai bien compris. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que ça met des radiations ou pas est-ce que c'est de l'eau vraiment propre me sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. Euh, J'espère que je vous en demande pas trop, mais on commence à être Dis à de la nourriture. Si on veut s'installer ici, il va falloir mettre des cultures en place. Quel, Quel genre, genre de, de culture Un ah, peu <rire> Synchro. Patates, fruits mutants, maïs, tout ce qui peut pousser ici. Ah, il en avait déjà apparemment. Tu as déjà à 30% de la mission, comment ça se fait Ah, Fabriquer avec blessure 1. Hein. carotte courge ah bah bien sûr je suis con ça se fabrique pas avant de, avant de pouvoir le planter il faut déjà le trouver ah bah là du coup la mission je vais pas pouvoir la terminer hein. là si je veux terminer la mission euh... ah il me l'indique sur la map où il y a des carottes et tout où je rêve ah non c'est les gens à qui parlaient on va aller lui parler qu'est-ce qu'il a à nous dire j'espère les... que vous retrouverez votre fille. Je veux juste faire un échange. Mm -hmm. non, écoute, on va pas faire le... on va pas faire les gamins, on va leur laisser leur balle si jamais dessus. ils ont besoin de se défendre. Ok, vous savez quoi On n'a pas de quoi planter de la bouffe pour l'instant, donc on va les laisser crever la dalle. Et puis on va aller dans la ville là-bas où il faut secourir les gens. Et on va arrêter cette mission ici. Hop là, petit déplacement rapide, assez classique, hein, pour aller très rapidement à un endroit sans avoir besoin de marcher. L'aptitude nictalope augmente à la fois votre perception et votre intelligence pendant la nuit, et peut même vous procurer de la vision nocturne en mode furtif. Mm -hmm. Oula Putain, tu m'as fait peur depuis quand il fait des grenouillements chelots comme ça Donc en tout cas regardez, là on a le petit viseur qu'on a fabriqué tout à l'heure sur notre minigun. Donc il est un peu dégueulasse c'est fait à l'arrache. Mais c'est mieux que rien déjà. Oula. On a eu donc un gros lag là. Et je vais regarder rapidement l'autre amélioration qu'on qu a faite. Ah c'est ça lag parce qu'on avait une sauvegarde automatique. Ah ouais, donc c'est carrément une lunette, quoi. C'est carrément une lunette, ça rigole pas. Voilà, là on est sur le bon chemin. J'espère que... qu'il va se passer deux trois trucs sur la route. Qu'est-ce qu'on a là Oh, ben voilà. Est-ce qu'on peut se les faire au point ou est-ce que c'est chaud Non, ça va, on peut se les faire au point. Oh putain il a one shot hein le robot. Mais de rien il fait mal hein, il est pas si inutile que ça. Il fait très mal le petit euh, Cotsworth. Euh. Sale bête. Tenue en pot de racer. C'est nul. On va essayer de cuisiner rapidement quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc à faire Une soupe peut-être Non. Un rôti peut-être Côte de chien Mais Heureusement que j'ai pas pris mon chien avec moi parce qu'il aurait pas kiffé que je mange ça sous son nez. Oh, on peut faire plein de trucs On va faire un coude de à faire à griller, un steak d'écorcheur, trois steaks de râteau. Et là, on va se faire péter le bide. Mais genre, carrément. Alors, on a de quoi se remettre pas mal de vie. Ah, bah j'en ai perdu pas mal, quand même, des vies. Hein. Les tics elles font mal, mine de rien. Donc, on va bouffer ça tout de suite. Ah, ouais Donc, c'est vraiment fort, quoi, en fait. Genre, en gros, ma barre, elle est... Ma barre de vie, en fait, elle reste comme ça quand elle diminue. Et quand je mange un truc... Elle apparaît en un peu plus foncé. Enfin, toutes les vies que je me suis remis en mangeant le truc apparaissent en un peu plus foncées. C'est ce que je me demandais la dernière fois. Comment est-ce qu'on voit en étant dans le menu a... combien de vies on a regagné en mangeant un truc Parce que c'était pas... pas forcément clair. Mais du coup, ça va, c'est pas trop mal fait en fait. Ok, bon. On passe. Oula! On est passé dans un jeu de zombies là d'un coup ça se passe comment? Nos premières ghouls. Voilà nos premières ghouls, les amis. Ah, il lui a coupé un bras quoi, direct. Alors, euh, putain, il est violent, hein, quoi ce soir. S'il m'étonne, à chaque fois il est arrivé avec sa scie, il lui a coupé un bras. Est-ce qu'on y en a encore? Non, il y en a plus, je crois. Alors, à quoi ça ressemble? Ah ouais c'est pas beau quand même. Je peux les déplacer ou pas Ouais je peux même déplacer les cannes. Ah ouais c'est pas joli joli quoi. En même temps c'est plein de radiation Où est-ce qu'il est le deuxième Ah hop là. lieu découvert level up. Je sais pas où elle est passée la deuxième goule. Il a dû la découper en petits morceaux. Merde il m'a fait peur ce con Il m'a fait peur Ah putain mais carrément genre, Il se réveille et tout Ah c'est stylé oh Je crois qu'il y en a beaucoup J'ai pas envie de lancer une grenade Parce que genre euh, Je risque de Je risque de blesser euh, Mon petit ami Cotsworth Alors on va y aller On va y aller y aller à la queue de billard Oh il en lance flamme Allez, moi, je me bats la queue de billard. Je suis un mec comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire quoi Oh là là Je one-shot à la queue de billard. Aïe Ah, par contre, il m'ira dit... Alors, il m'ira mais en même temps, ils ne me font pas très mal. Donc bon j'arrive où j'ai chopé une euh... <rire> une boule de billard donc ça va parfaitement avec mon arme c'est génial euh, on va tester un petit peu le, le, le, le, le, le, le, le mousquet à laser Si jamais il y a d'autres ghouls je crois que c'est terminé Non Si c'est terminé En tout cas Code Source la vache violent Mais d'ailleurs le chien aussi était violent hein. Par rapport au RPG qu'on voit classiquement où les followers sont plutôt faibles, ils servent pas à grand chose au final alors là putain Là genre ils font limite autant de dégâts que moi quoi C'est assez violent quoi, il les a découpés, il leur a mis un coup de lance-flamme, le lance-flamme par contre ça m'a tué Genre c'est juste génial quoi, il a lance-flamme, il a une scie pour découper, le chien il leur saute dessus il les bouffe donc euh, Ça c'est plutôt cool d'avoir vraiment quelqu'un qui nous accompagne De plutôt strong Y'a pas quelqu'un euh, que je peux shooter là Ah si. Juste ce qu'il fallait. Merde quoi ça tire pas. Merde j'ai pas de balle. J'ai pas de balle. Faut que je recharge. Ah et donc le truc se recharge même pas automatiquement en fait. Non il est pas mort. Ah je crois que je l'ai pas, pas bien touché. Non ah, ça m'utilise deux balles d'un coup. Oh, putain, elle est un peu, elle est un peu chelou cette arme quand même. Ça va, tu le découpes bien Tranquille. Il l'a découpé. Donc, je voudrais voir un peu la portée du truc. Je sais pas où elle est passée, la goule qui était là-bas. Elle doit être par là. Ah, mon gars, elle a disparu. Et là, elle va me tomber dessus. Non, elle est là. On va voir un peu la portée du truc. Ok, je l'ai mis midlife. Donc c'est pas si strong que ça. Mais ça reste vachement stylé. On se le cache pas. On va tester encore une autre arme. On va tester, euh, on va tester un coup de minigun. Allez. Ça fait toujours plaisir. Ça va. Tranquille. La famille et tout. En tout cas, euh, on va se quitter sur ce petit fight contre des ghouls. Vachement sympa. Euh, ça ressemble un petit peu à des zombies. C'est assez, euh, assez effrayant. Et donc on arrive, je pense que la ville c'est euh... Non c'est où Ah non c'est là-bas, c'est vers là-bas la ville apparemment. Ok, bah je me gourde de, de direction. En tout cas on va se quitter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Donc on a découvert tout le système de craft dans la ville qui est super stylé parce qu'il est beaucoup plus grand que ce que je pensais, c'est dans toute la ville. Et on a amélioré nos armes, voilà on a fait deux, trois petits fights, on a découvert que les followers étaient super forts. Donc ça me plaît de plus en plus et j'espère que vous aussi. En tout cas c'était Tipsyron, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5. Je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde